Étape 0 de réglage du nom du site et du slogan. Pour procéder à ce réglage important, il faut cliquer sur Réglage puis Onglet Général. Le titre du site, par défaut, WordPress, est déjà renseigné dans ce champ. Vous devrez alors changer cela par le nom de votre site, ou celui de votre projet. Donnez le nom commercial de votre marque, le nom de votre entreprise ou bien votre propre nom. Le slogan, comme pour le champ titre, le champ slogan devra être saisi. Pensez à Google car c'est le slogan que vous aurez saisi qui sera dans la partie description du résultat de recherche de Google. C'est ce qu'on appelle la baseline. C'est donc ici que vous indiquerez plus en détail la vocation de votre site. Veillez à ce que ce slogan ne soit ni trop long, ni trop court.